Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo qui va nous permettre de trier les éléments avec Unity et C-Sharp. Ça peut toujours être intéressant et on va utiliser un algorithme qui est assez connu, qui est assez simple à comprendre, qui est le triabule ou encore le tri par propagation. Alors vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça et vous allez voir que c'est simple à mettre en œuvre. Alors qu'est-ce que c'est qu'exactement euh, ce triabule Alors si on regarde un petit peu ce que ça veut dire exactement, ici on va, je vais vous lire bêtement ce qui est écrit à l'écran mais c'est pas grave. Donc il consiste à comparer répétitivement. Répéti répétitivement, pardon, les éléments consécutifs d'un tableau et à les permuter lorsqu'ils sont mal triés. Donc ça, vous comprenez le principe. Il doit son nom au fait qu'il déplace rapidement les plus grands éléments en fin de tableau. C'est-à-dire que tous les plus grands éléments vont se retrouver à la fin euh, d'une liste d'un tableau. On va d'ailleurs trier une liste. Vous allez voir comment ça fonctionne. Euh, et pourquoi on l'appelle comme ça bah, C'est comme des bulles d'air, en fait, qui remontent rapidement à la surface. Et vous pouvez voir que j'ai mis ici une belle image qui vous, fait, euh, qui vous montre des bulles d'air qui remontent à la surface de la mer. Alors, comment ça fonctionne en pratique Je vais vous montrer ici comment ça fonctionne vous allez voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre alors j'ai ici une liste de nombres 2 1 3 4 5 6 7 et vous pouvez voir que justement j'ai inversé le 2 et le 1 au niveau de ma liste et c'est fait exprès vous allez comprendre pourquoi donc qu'est ce que je dois faire premièrement je vais devoir ici vérifier si le premier élément et le deuxième élément donc si 2 est plus grand que 1 alors on inverse tout bêtement leur position dans la liste donc Ici, je me retrouve avec une liste qui va euh, bah, afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc évidemment, je dois faire ça, euh, mon algorithme, je dois l'appliquer avec des boucles et compagnie. Donc là, j'ai vérifié, j'ai inversé leur position. Qu'est-ce que je vais devoir faire au niveau euh, bah, de, de, de, de, de ma fonction, euh, de ma méthode C-Sharp bah, Je vais devoir continuer, donc ainsi de suite, je vais devoir faire ça. Et là, bah, pareillement, ici, vous pouvez voir que si 2 est plus grand que 3, alors on inverse leur position. Mais c'est pas le cas. Bah, Qu'est-ce qu'on fait bah, Sinon, on passe au suivant. Donc je passe au suivant et je, je teste à chaque fois euh, et euh, on va refaire ça plusieurs fois, évidemment on va avoir plusieurs passages dans cette liste donc ici on va balayer la liste tant qu'un nombre est plus grand que le suivant, mais à partir du moment où on va balayer la liste et que il bah, n'y a aucun nombre euh, qui va être plus grand que le précédent, c'est à dire que toute la liste sera triée, bah, à ce moment là ce sera trié alors c'est assez simple à mettre en œuvre. on va le faire tout de suite euh, le triabule est, euh, alors il n'est pas forcément euh, le plus adapté parce que euh, un petit peu gourmand Ressources, doutez bien que si vous avez des grandes listes, il peut y avoir des beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages, mais évidemment, pour des petites listes euh, et des choses, euh, par exemple, pour trier alphabétiquement aussi, parce que ça va être le même principe en fait, tout simplement en utilisant des lettres. On va utiliser une petite méthode différente, mais vous allez voir que c'est très simple à mettre en œuvre, mais c'est pas le plus optimisé, c'est pas le tri, euh, le triabule est pas forcément le vraiment le plus optimisé, c'est pas forcément le plus utilisé de ce fait là. Mais en tout cas, il est toujours intéressant de le voir et vous pouvez l'utiliser dans vos jeux à partir du moment où vous n'avez pas des milliers euh, de. de de, de, de lignes à trier. Donc c'est parti, on va tout de suite voir comment ça fonctionne dans Unity. Alors c'est parti, on va tout de suite partir d'une scène vierge, neuve. Ici c'est une scène 3D et je vais créer un script, créer un script pardon, c'est Sharp, que je vais appeler euh, tree euh, underscore à bulle comme ça, voilà, peu importe. Et je vais affecter bah, ce script à ma Directional light. Encore une fois, euh, peu importe, je vais utiliser un tableau public, on va le déclarer d'ailleurs tout de suite ensemble et on va s'en servir ici dans l'inspecteur pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de notre tri. Je vais ici premièrement commencer par... Par déclarer une variable publique qui va être mon tableau qui va être de type string donc c'était un tableau je mets décroché et je vais l'appeler tout simplement euh, tableau. Et je vais le définir tout de suite, je vais le remplir à la main, on va mettre dedans par exemple des prénoms pour simplement trier, donc on va faire égal, on va mettre des accolades pour remplir dans notre tableau et on va ici entre guillemets mettre des prénoms. Donc on va commencer par euh, Zoé, ensuite on va mettre un deuxième prénom, alors volontairement ici je vais les, les mettre dans un mauvais ordre alphabétique, hein. sinon ça n'aurait aucun sens. Bah, on va mettre Bernard ici, on va mettre ici euh, Jean par exemple, ensuite on va mettre Bernard, ensuite on va mettre, alors il faut que j'ai des, des prénoms qui me viennent à l'esprit, euh, ce qui n'est pas forcément facile, Jules, je me il y a un S, peu importe, euh, et ici on va mettre euh, Albert, voilà, toujours dans les A, vous voyez, ou, ou... Catherine, tiens, allez, voilà, ça sera un, un peu mieux, euh, et ici on va mettre Tata, par exemple, on va mettre euh, Toto, et on va finir par un prénom euh, bah, qui va passer devant, qui va être, par exemple, allez, par D, j'en ai pas encore mis, on va mettre Daniel, voilà je ferme ici ma guillemets, je fais un point virgule, je fais un ctrl s pour enregistrer et c'est important ici, on va aller voir dans Unity ce qui se passe, donc au niveau de ma directional light, on a ici ça compile, on devrait voir apparaître un tableau avec neuf éléments et on peut voir ici que l'élément 0, Zoé, Arnaud, Jean, Bernard, tout ça est venu dans l'ordre que je l'ai créé, le but sera maintenant de trier ce tableau au démarrage de mon script triabule et donc c'est parti, on y va et on va voir tout de suite comment on peut faire, alors on va avoir besoin d'une variable de type boolean, pourquoi Parce que je vous ai rappelé quand on a vu le, la présentation, on va devoir faire des boucles dans ce tableau tant que tous les éléments ne sont pas triés dans le bon ordre. Donc on va créer euh, une variable de type boolean qu'on va appeler euh, finish par exemple, pour Finish, voilà, et qu'on va initialiser à false, on va dire que c'est égal à false. Pourquoi Parce que quand je démarre, évidemment, vous avez bien compris, cette variable, euh, elle n'est pas vraie. Et on va s'en servir maintenant. Alors, j'aurais pu faire la méthode de, dans le start, mais je vais la sortir. Donc, je vais ici créer une méthode qui va s'appeler tri, et je vais mettre en argument, euh, je vais passer un, un tableau en argument, comme ça, par exemple, vous pourriez l'utiliser, et on va l'appeler tab, ici. Donc cette méthode pour le moment n'existe pas, mais je vais la lancer tout simplement au démarrage. voilà. Et en argument, évidemment, je vais passer ici tableau. Voilà. Donc maintenant, c'est dans cette méthode que ça va se passer. On va voir comment on, comment on va opérer. Alors, cette méthode va me permettre, ici, de, je vais devoir boucler sur mon tableau tant que ma variable finish qui est de type B n'est pas égale à true. Donc je vais utiliser une boucle while. Et entre parenthèses, je vais dire que j'effectue je cette boucle tant que finish n'est pas égal à true, tant que finish n'est pas vrai. Donc je vais mettre note finish comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, ça revient au même que devait être finish égal false. Maintenant, la première chose que je vais devoir faire, euh, c'est euh, je vais devoir faire une boucle au niveau de mon tableau. Euh, mais ce que je vais faire, je vais dire que finish est égal à true, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc ici, dès que je rentre ici, je mets finish est égal à true. Pourquoi Parce que si jamais je ne rencontre ensuite pas d'élément à trier, bah je vais le laisser à true tout simplement. Par contre, si j'en trouve un, je vais tout de suite la passer à false, ce qui va me permettre en fait, comprenez, qu euh, ici, de, quand j'aurai pas trouvé d'élément à trier, bah de la laisser à true, ce qui va avoir pour effet tout simplement, du coup, de ne pas être trié. Donc, on va faire une boucle ici qu'on va euh, définir. Donc, je vais remonter un petit peu le code pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, ici, for, entre parenthèses, je déclare une variable qui s'appelle i de type int qui est égal à 0. J'initialise à 0. Le deuxième argument, tant que quoi Tant que i, en fait, va être plus petit que tab.lent. Alors, pas tableau, enfin, bien que ça serait pareil ici, mais c'est pas grave, c'est le tableau que je passe en argument. Mais attention, je vais devoir faire moins 1. Pourquoi Parce que si on va voir au niveau d'unity pour ceux qui débutent, vous allez vite comprendre, c'est que ici, au niveau de mon tableau, vous pouvez voir que sa taille est de 9. Pourtant, je n'ai que 8 éléments. Et oui, parce que ça démarre à 0. Donc, ça, le, le tableau point -line va être de 9. Et moi, je vais parcourir chaque index. Sauf que euh, l'index euh, 9 n'existe pas. En fait, il va commencer ici. On va devoir faire le 0, le 1, le 2 et jusqu'au 8. Donc, ce sera toujours moins 1, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est de la logique que vous allez retrouver assez souvent dans le, dans, dans le développement. C'est pas bien compliqué à com bien euh, difficile à comprendre. Et le dernier argument, c'est tout simplement qu'est-ce Qu'on fait avec la variable i Alors, pardon, voilà, et eh ben on va l'incrémenter en faisant un i à chaque passage en fait dans la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle Fort, et eh ben on va de devoir de nouveau faire une condition. Donc, là, on va tester, on va faire if, et là on va prendre notre tableau qu'on a passé en argument, et c'est là où je vous disais i. Donc, i euh, démarre à 0 et va jusque 8, donc c'est parfait. Euh, et là on va devoir euh, comparer alors si c'était des nombres ce serait facile, on ferait plus petit, plus grand là on va devoir utiliser en euh, C euh, pour Unity, compare alors je vais essayer de vous montrer ça euh, attendez, non. Nope. Alors déjà, sais pas euh, excusez-moi, je sais pas pourquoi, on voit que, hop, c'est des crochets, <rire> voilà, et point compare, compare tout et là, euh, ça va nous permettre, en fait, de comparer, tout simplement, euh, des lettres, alors, comment ça fonctionne, en fait, euh, soit, euh, si c'est égal, ça vous renvoie 0, moins 1, si c'est si la lettre est plus petite, même si c'est des lettres, c'est-à-dire si elle est plus grande, si par exemple c'est B, ça va me renvoyer moins 1. Et si euh, A est comparé à B, euh, A va être plus grand, donc ça va me renvoyer plus 1. Alors allez voir la documentation officielle d'Unity, mais c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Il me semble de mémoire, et de toute façon on va vite se rendre compte en fonction, ce sera soit euh, moins 1 ou plus 1, et donc on va vite s'en rendre compte. Donc on compare à quoi Et bien tout simplement ici euh, au suivant. Donc ça va être tab, et là l'index ça va être tout simplement i plus 1. Donc, on va comparer avec celui qui suit, tout simplement. C'est logique, c'est exactement ce qu'on a vu. Et là, on va dire qu'il est plus petit que 0. Donc, s'il est plus petit que 0, ça veut dire automatiquement, comme je vous ai dit, que euh, l'élément, par exemple, 0 euh, et, et la lettre sera plus grande alphabétiquement, même si ça va que la suivante, tout simplement, vous avez compris. Donc, si j'en trouve un, qu'est-ce que je fais bah, Tout de suite, j'ai dit que finish est égal à false. Bah oui parce que du coup, le tableau n'est pas fini, ça c'est sûr. Et ici, on va déclarer une string euh, qu'on va on va s'en servir pour stocker, temporaire. Parce qu'évidemment, maintenant, je vais devoir faire mon inversion. Pour faire mon inversion, ben, je vais simplement stocker le contenu euh, du tableau euh, « i plus 1 » dans cette variable donc je vais tout simplement c'est pour faire mon inversion donc c'est pas bien compliqué hein. tab euh, index i plus 1 donc je prends ici le i plus 1 et je le stocke dans euh, cette variable temps euh, et tout simplement maintenant je vais faire mon inversion c'est à dire que je vais dire que tab i plus 1 que je viens de stocker dans temps donc, dans temps, dans la variable temps donc j'ai bien la... je l'ai en mémoire donc je vais pouvoir la rappeler je vais tout simplement dire qu'elle est égale à tab i donc voilà, maintenant je me retrouve aussi avec euh, les mêmes nombres dans le tab i et tab i plus 1. Donc maintenant je vais me servir de ma variable temps pour l'assigner tout simplement dans tab i. Comme ça, on a fait l'inversion. Voilà, tout simplement. Et là, on devrait avoir euh, bah, quelque chose qui fonctionne. Vous avez vu, c'est simple, hein pas compliqué. Donc j'enregistre. Ici, euh, bah, je vais lancer, euh, je vais faire un petit play. Et si tout fonctionne, au start, ça va appeler ma méthode. Et ma méthode devrait mettre tout ça dans l'ordre. C'est parti, on teste. Alors, ça a un peu de mal à se lancer. Ah, et voilà, je l'ai mis en plein écran, chose à ne pas faire. On recommence. Et là, on peut voir que, eh bien, effectivement, ça s'est bien trié, mais dans l'ordre inverse, comme vous pouvez voir. Donc, ici, du plus grand au plus petit. A, B, C, on peut voir que c'est bien dans l'ordre. Alors comment faire pour choisir le sens bah, Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez simple. Ici, euh, on a dit plus petit que 0, bah là on va mettre plus grand et ça va être par ordre alphabétique en fait en partant de A. Donc je fais un CTRLS pour enregistrer. Donc ici la ligne de comparaison, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, si maintenant je lance ma scène, je devrais avoir un tri par ordre alphabétique en partant de A, en ordre croissant et décroissant. Donc vous pouvez voir Arnaud, Bernard, Catherine, Daniel, Jean, Jules, tout ça est dans le bon ordre. On pourrait évidemment créer un argument pour choisir le sens de tri. Mais euh, vous avez bien vu que c'est très simple à faire. Donc voilà comment on fait pour euh, trier, faire, utiliser le triabule euh, avec Unity et trier des lettres. Mais voilà, comment on va faire avec des chiffres eh bien, ça va être assez simple. On va adapter ici euh, notre euh, code tout simplement. Ici, je vais le commenter pour qu'il soit plus stocké. Je vais déclarer de nouveau un tableau public, mais qui va être ce coup-ci de type int. Et dedans, je vais stocker tout simplement euh, des euh, des, no des nombres, hein, des nombres de type int. Donc, je vais l'appeler de nouveau tableau. Euh, on va dire qu'il est égal à quoi eh bien, Là, on va euh, mettre de nouveau des accolades et on va trier ça. On va mettre des chiffres. Donc, on va mettre 8,1, euh, euh, Voilà. On a des chiffres qui sont complètement dans le désordre. Le but étant ça. Donc, évidemment, je fais un CTRLS. Je fais très vite pour vous montrer, mais évidemment, ça va compiler et ça devrait changer. Alors, mon CTRLS a pas pris. Je vais enregistrer. Ah, c'est parce que j'ai ici certainement une erreur. Euh, donc, peu importe. C'est ça va être mis à jour après. Donc ici j'ai une erreur, bah oui parce qu'ici euh, on attend un type string alors que je vais devoir modifier ici en int hein, tout simplement, donc l'erreur disparaît mais j'en ai une ici évidemment euh, parce que ici, alors pourquoi j'ai cette erreur On va devoir tout simplement rectifier ça, déjà ici ça va être tablié. et on n'aura aura plus de, de, de, de comparaison mais plutôt ici est euh, plus grand que, voilà. Donc, évidemment, dans la boucle, est-ce que le table d'index i est plus grand que table i plus 1 C'est-à-dire que celui, le premier élément, est plus grand que le suivant. Et du coup, et ensuite, on va devoir adapter ça aussi. Ici, ce n'est pas une type string, mais ça va être un type int, donc int temps. Parce que sinon, je vais avoir un problème. Alors, j'ai ici encore... voilà. Une de trop, et voilà. Donc il suffit tout simplement d'adapter ici notre code. Donc je vais faire un CTRLS ce coup-ci, j'ai plus d'erreur et on devrait pouvoir voir ici ça qui compile et notre tableau alors qui met des zéros partout. Qu'est-ce que j'ai fait Alors on va aller voir ça tout de suite. Alors j'ai simplement dû réaffecter ici mon script, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin peu importe. Donc vous pouvez voir que mon tableau ici est bien là. Et si maintenant bah, je fais play, normalement ça devrait se trier. Et on peut voir que je suis bien ici en ordre croissant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est bien euh, trié correctement. Et évidemment, je vais retourner au niveau du script. Et si je veux le trier dans l'ordre... Euh, là, il est en ordre croissant, décroissant. Bah, tout simplement, je vais inverser ici le sens. Et je lance. On va sélectionner notre... Alors, je ne vais pas le lancer ici tout de suite. Là, on peut voir que je suis bien ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, si je fais « Play », ici, je coupe... Donc, je suis bien au projet, je le lance et là ça va trier dans l'ordre décroissant. Donc voilà, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous savez maintenant utiliser euh, l'algorithme de tri à bulle ou, le, ou dit aussi de tri de comparaison. Vous pouvez voir que c'est simple à mettre en œuvre. Ça peut être utile. On peut le transformer facilement euh, dans une fonction, même une classe pour se l'utiliser euh, dans les projets. Ça peut être toujours intéressant de pouvoir trier euh, des, euh, des données. Donc voilà. Maintenant, vous savez faire ça. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Surtout si c'est le cas, un petit pouce bleu. Euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et euh, allez voir régulièrement comme je l'ai dit sur le site internet upln.fr parce que je mets beaucoup d'articles euh, écrits, je suis euh, actuellement un petit peu absent, je vous ai expliqué euh, quelques petits ennuis de santé vont me, me faire euh, je vais être absent à mon avis une bonne semaine encore euh, ici j'ai eu l'occasion de créer cette vidéo avant de rentrer à l'hôpital donc je la fais tout de suite euh, et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bye bye surtout un petit pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un commentaire et allez voir le site où je crée plutôt des articles à l'écrit, bye bye Yeah.